Donc Bonjour tout le monde, euh, bienvenue à cette session sur le mutation testing. Donc, ça fait plaisir de voir, voir du monde pour parler de mutation testing. Euh, J'ai mis un lien pour poser des questions. Euh, on verra en fonction du, des, des timings à la fin de la conf. On posera quelques questions dans la salle, puis je prendrai les questions si jamais euh, il n'y en a pas plus que ça. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez voir les questions des autres, voter dessus, tout ça. Euh, J'expérimente Google Slides. Euh... Donc, euh, avant de commencer, qui est développeur dans la salle Of course euh, Qui est-ce qui a déjà entendu parler de mutation testing être Nickel On va pouvoir en parler un peu plus. Euh, donc je me présente, Loïc Nuchel, je suis développeur Scala chez Criteo à Paris. Euh, je suis aussi organisateur des Human Talks Paris, euh, grosso modo c'est des meet-up tous les mois euh, où on explore pas mal de sujets différents, on a quatre talks de 10 minutes à chaque fois. Il y a dans toute la France et euh, un petit peu euh, à l'extérieur aussi. Euh, et j'aime essayer de faire du code qui marche, de manière générale je m'intéresse à pas mal de sujets, programmation fonctionnelle notamment, domain driven design, euh, event sourcing, tout ça, et maintenant mutation testing aussi. Euh, donc, euh, on est à peu près tous des développeurs, euh, et je pense qu'on a tous pour ambition de faire du bon code, à peu près. Euh, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est du bon code. On a chacun sa définition, elle peut avoir des dimensions un peu variables. On a du mal à définir ça, et encore pire, on a du mal à euh, savoir comment y arriver. Euh, des fois, quand on en voit, on, on le reconnaît. Quand on voit du mauvais code, on le reconnaît aussi, mais après, c'est un peu plus flou. Euh, par contre, quelque chose qu'on peut potentiellement se mettre d'accord, c'est que du bon code, a priori, bug pas trop. Euh, ça peut être une première propriété, pas trop ambitieuse non plus, euh, mais euh, je pense qu'on peut se mettre là-dessus, et du coup pour ça, quelque chose d'assez commun, c'est qu'on va écrire des tests. On va écrire des tests pour s'assurer que ben, le code répond bien aux attentes, et ainsi de suite. Bon, ça garante, un code testé, c'est pas forcément du bon code, mais euh, au moins, ça, ça a une propriété assez sympa euh, là-dessus. Alors les tests il y en a plein, euh, plein de manières différentes, donc d'abord les tests unitaires qui testent une toute petite partie du code euh, pour être sûr que bah, ça répond exactement à ce qu'on veut, et ainsi de suite, donc c'est isolé et, et c'est un tout petit bout. Ensuite on va avoir des temps d'intégration au-dessus qui vont, une fois que le, on est sûr que le code fait bien ce qu'on attend de lui, être sûr qu'il est capable de dialoguer avec d'autres systèmes qui font aussi normalement ce qu'on qu attend d'eux, mais voilà, être sûr que la communication passe bien. Euh, donc typiquement, euh, notre application avec une base de données, avec un système externe, avec une API, euh, peu importe. Être sûr que voilà, les différents composants euh, qui constituent une application un peu plus complexe euh, savent bien communiquer entre eux. Après on peut avoir des tests d'interface euh, où grosso modo on va simuler des actions utilisateurs et vérifier que peu importe ce qui est mis en jeu derrière, euh, ça répond bien aux demandes de l'utilisateur. Typiquement afficher une liste, remplir un formulaire, vérifier que c'est bien créé, ce genre de choses là. Euh, donc ça c'est notre pyramide de test, mais euh, qui, qui est à peu près connue, je pense que vous l'avez déjà tous vu. Euh, mais on a, euh, on peut aller un peu plus loin euh, parfois, euh, notamment avec des tests de charge, pour euh, voir jusqu'où notre application peut monter en termes de nombre d'utilisateurs, enfin de charge de, de requêtes. Euh, donc avoir un peu cette idée de la limite, savoir aussi euh, quand on attend cette limite-là, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que juste elle va être plus lente à répondre Est-ce qu'elle va cracher euh, Est-ce qu'on va avoir des incohérences parce qu'on a mal géré euh, par exemple euh, le multi ou la concurrence, est-ce euh, on ne sait pas trop En général quand on arrive dans des conditions aux limites dans des applications, euh, c'est un peu surprise, donc des fois ça peut être un bon moyen de savoir comment ça va se passer, euh, et potentiellement essayer de voir euh, les contre-mesures pour monter cette limite-là, euh, là-dessus, donc ça c'est les tests de charge, et puis quand, des fois on va encore plus loin, et on va euh, faire ce qu'on appelle du Chaos Monkey, c'est-à-dire euh, quand on a une application distribuée, être sûr que peu importe ce qui se passe, ou en, en tout cas avoir des choses où quand ça va fail, euh, l'application continue de marcher dans la globalité. Donc typiquement si on a un serveur qui tombe, si on a un data center qui tombe, si on a un, appi, un, un service qui renvoie des erreurs, euh, être sûr que le reste continue à marcher, et ainsi de suite. Et donc le principe de Chaos Monkey, c'est d'introduire ces erreurs-là en prod, donc éteindre des, des, des serveurs, renvoyer des, des, des erreurs, mettre des proxys pour voilà, envoyer un taux d'erreur, et ainsi de suite, pour être sûr que le jour où ça arrive pour de vrai, non volontaire, ça, ça se passe toujours bien parce que clairement on peut espérer que ça se passe bien quand et mettre en place des choses, mais si jamais on le teste pas, bah, en général on a une mauvaise surprise. Donc on a toutes ces stratégies de test, et potentiellement encore pas mal d'autres, euh, mais au final il n'y a qu'un seul but euh, de tout ça, c'est vraiment faire en sorte que bah, l'application réponde à euh, ce dont on a besoin et fasse ce, ce qu'on attend d'elle. Mais du coup, euh, tous ces tests-là garantissent pas du tout ça en fait. Ils garantissent que sur les scénarios de tests qu'on a prévus, ça va faire à peu près ce qu'on attend d'eux, mais on n'a pas du tout la garantie de quels sont les sérieux de tests qu'on n'a pas prévus. Euh, et là-dessus on a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quels sont les trous dans la raquette de notre filet de test, entre guillemets. Et du coup on va essayer de, euh, de, de, de faire en sorte de tester nos tests. Donc clairement l'application veut euh, qu'elle fonctionne. Euh, et donc du coup on va essayer de tester nos tests euh, pour euh, bah, savoir ça. Donc il y a plusieurs manières euh, là-dessus. Euh, la première, elle est assez basique, c'est ben, un peu l'intuition. C'est dire que bon, on a une application pas trop grosse, on n'est pas trop développeur, on bosse depuis longtemps dessus. Ça se passe relativement bien, on a mis nous-mêmes en place les tests, on a assez confiance en, dans ce qu'on a fait. Et grosso modo, empiriquement, on voit qu'il n'y a, a pas trop de problèmes. Ça se passe relativement bien, euh, honnêtement, ce n'est pas, pas non plus euh, horrible. Mais clairement, on n'a pas d'outils, de métriques, c'est vraiment, vraiment du feeling là-dessus. D'ailleurs, bon, mes, mes tests sont, sont pas mal. La deuxième étape que vous, avez probablement tous, que vous connaissez tous et que vous avez potentiellement implémenté, c'est la couverture de code. Donc là, on commence à passer un peu côté outil. c'est moins juste du feeling. C'est-à-dire, ben, l'outil de, de test coverage va lancer les, les tests, et regarder quels sont, le, quels sont les bouts de code qui sont exécutés, et faire un rapport là-dessus. Donc du coup, ça ressemble à peu près à ça. On a du rouge, qui est la partie qui n'est pas du tout exécutée. Donc là, on est absolument sûr que peu importe ce qu'on met là-dedans, ça ne sera pas vu par les tests. Et une partie euh, verte. Le, le jaune, c'est juste qu'il y a tous les chemins n'ont pas été passés, mais c'est un peu comme si c'était vert. Et une partie verte où, en général, là, on a un gros problème d'interprétation. Dans la partie verte, on, on dit OK, le vert, c'est euh, la partie couverte par les tests, ça c'est vrai. Et du coup, c'est la partie testée. Ça c'est faux, par contre. La partie verte, c'est la partie exécutée euh, lors des tests, ce qui est potentiellement qui qui est assez différent de la partie testée, euh, qui est de la partie testée. On va voir pourquoi. Donc clairement, le code coverage, euh, c'est bien, mais on va voir que c'est assez limité finalement. Donc typiquement, ici, j'ai une classe toute simple, qui est un panier avec un nombre d'éléments maximum, et à l'intérieur, une liste mutable avec, euh, avec mes éléments. Puis une méthode add, qui va ajouter des éléments dans ma liste, euh, faire attention à la, à la taille maximum du panier, euh, faire un message de log, et renvoyer si l'élément existait déjà. On peut ajouter des doublons, il n'y a pas de problème, mais juste quand on l'ajoute, on sait que c'est un doublon. Donc voilà, le code est plutôt simple, Alors c'est du code Scala, mais je pense qu'il reste assez lisible euh, là-dessus. Euh, et du coup, j'ai un premier test pour tester ça, euh, assez simple. Je crée un panier et j'ajoute des, des chaussures. Euh, je pense que vous voyez tous le problème ici. Euh, on n'a on a pas mis de acert et juste on exécute cette méthode-là. Et quand on lance l'outil de code coverage, on a 100% de code coverage avec, euh, avec ce, ce test-là. Euh, on a l'impression que c'est parfait. Le problème ici, c'est que notre test, il teste rien. Enfin si, il teste quand même un petit truc. Il, il teste que ce code-là ne lance pas d'exception. Donc si jamais il y avait une exception, le, le test euh, échouerait et ça se verrait. Mais en dehors du fait de lancer, une exception, de lancer une exception, on teste vraiment rien du tout. En revanche, on est passé dans toutes les lignes de code et on a euh, notre 100% de coverage. Donc c'est assez dangereux. Euh, et finalement, le code coverage peut vraiment nous donner cette impression-là de euh, code qui est testé, alors que ce n'est pas du tout le cas. Euh, donc souvent dans nos tests, on n'a pas ça quand même, on n'a pas le côté euh, zéro assert. Euh, par contre, ce qu'on a assez souvent, c'est euh, plusieurs appels de méthodes pour setup euh, l'environnement, lancer nos, nos choses, et derrière, on va asserter une ou deux choses. Et en fait, en réalité, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on asserte beaucoup moins de choses que ce qui est exécuté en fait. Le, on ne va pas asserter tout ce qui a été exécuté, donc en fait, on a une partie qui, qui est testée, mais une autre partie qui n'est pas testée. Idéalement elle est testée dans d'autres tests, et du coup au global ça se passe pas si mal. Mais euh, on a vraiment ce côté-là de code testé euh, vs code exécuté. Donc on peut améliorer notre test bien sûr, et faire l'assert sur le retour de, de la fonction. Euh, ici on a toujours le même problème, c'est que, enfin là c'est pire parce qu'on a l'impression que le test est pas mal. Euh, parce qu'on a mis notre, notre assert. en revanche le retour de la fonction ne nous dit pas grand-chose sur ce que fait la fonction. Euh, et du coup, en fait, notre assert ne fait, fait pas grand-chose. Au moins, avant, le problème était clair. Euh, ici, c'est un peu plus tricky. Et ça, c'est mon côté euh, functional programmer, où euh, je vois que finalement, le, le problème, c'est que les méthodes qui ne sont pas pures, c'est-à-dire qui ont des effets de bord, notamment ben, le println, qui vont faire autre chose que juste prendre des paramètres et euh, renvoyer un résultat. Euh, donc voilà, le println, ajouter un élément dans, dans un, une variable de, de classe, et ainsi de suite, ben c'est assez difficile à tester finalement, et, euh, et assez contre-intuitif. Enfin, en tout cas, c'est facile de, de faire des erreurs de, de ce type-là. Donc, après, bien sûr, on peut toujours faire un peu mieux, et ici, euh, et vérifier que notre liste elle fait bien 1 à la fin, il euh, n'y a pas de problème. Donc là, le test est, est déjà mieux, euh, même s'il manque encore ben, plein de choses c'est-à-dire bah, les effets de bord, notamment le println, donc ici c'est un println tout bête, mais ça pourrait être un appel à un serveur de enfin on pourrait en enregistrer en base de données bah, tout ce qui s'est passé pour pouvoir l'analyser, côté métier, genre qu'est-ce qui a été ajouté, quand, par qui, euh, tout ça. Euh, contacter un service externe, enfin tous ces, ces éléments là on va contacter les services externes, euh, c'est euh, très compliqué à tester souvent, Appeler un, mettre dans, logger dans un fichier, ainsi de suite. Euh, le fait, ici, le test est assez mauvais finalement, parce qu'on teste que la, li, la, la liste fait bien 1 à la fin. Euh, on n'a pas testé qu'elle faisait bien 0 au début. Euh, donc si elle fait déjà 1 au début, ben, voilà. on n'a pas testé qu'on ajoute bien, qu a bon, bien le bon élément à l'intérieur. Euh, et ainsi de suite. Et surtout, on ne teste pas non plus euh, la condition limite. C'est-à-dire, on teste pas le fait qu'on euh, ne peut pas mettre plus de X éléments à l'intérieur, donc ici 3. Et, euh, et on ne vérifie pas, bien sûr, que, que c'est ajouter dans la liste. Donc bien sûr, normalement, on n'écrit pas qu'un test, on a écrit plusieurs, on essaie de couvrir au maximum. Mais très souvent, on a un peu ce problème-là de « bon, j'ai testé des trucs, j'ai à peu près confiance, mais finalement, il y a encore pas mal de trous ». Donc clairement, le code coverage, euh, c'est cool, c'est un bon indicateur, mais il faut bien euh, ne pas se tromper euh, quand on le lit. Le vrai indique, ce, que donne, ce que dit vraiment le code coverage, c'est ce code-là n'est pas, pas, pas exécuté pendant les tests, ça c'est sûr et certain, et on sait que là, on peut l'améliorer. Sur la partie qui est verte, ça ne dit pas grand-chose finalement. Ça dit juste que c'est exécuté, mais on ne sait pas si c'est testé. Donc il faut vraiment plutôt prendre comme indicateur dans le sens négatif, c'est-à-dire toute cette partie-là, tu peux vraiment t'améliorer. Sur l'autre partie, tu n'as pas trop d'infos. Et donc, euh, donc voilà, code coverage, euh, on peut aussi pas mal gamifier. Euh, cette partie-là, souvent le code coverage, on le voit comme un indicateur global sur un projet. Euh, genre j'ai 50% de code coverage, 70%, un truc comme ça. Euh, et souvent des, des organisations ont des, ont des idées de mettre des objectifs de code coverage, arriver à 60%, 70%, 80%, euh, ce qui est plutôt une mauvaise idée parce que bah, ça se gamifie facilement et c'est facile de rajouter plein de code coverage, surtout qu'on l'a vu que ce pas des tests, c'était de, de, du code exécuté, euh, sans que ça veuille pour autant dire grand-chose. Et puis aussi, euh, tout le code de l'application ne se vaut pas, entre guillemets. Il y a des parties critiques, des parties beaucoup moins critiques, qui vont toutes les logiques, métiers, où on va prendre vraiment des décisions sur ce que doit faire l'application, c'est assez important. Et là-dessus, ce serait par exemple très important d'avoir un haut niveau de code coverage, en tout cas, un, que ce soit très bien testé, et sur des parties, par exemple, plus d'interface ou un peu à des limites du système, ou, ou autres, qui sont moins critiques, ben finalement si on a un coverage plus bas, euh, c'est pas très important. Et ça en fait on le voit pas, c'est tout agrégé dans euh, une même métrique euh, là-dessus. Donc ça c'est un peu gênant aussi le côté code coverage comme unique chiffre. Euh, bien sûr, on peut splitter en package, on peut le faire, mais finalement on le fait pas tant que ça. Et donc, sans surprise, l'étape 3, euh, ça va être le mutation testing. Donc mutation testing, euh, comme son nom le dit bien, c'est pas du tout une méthode de test. Euh, c'est une méthode euh, très similaire au code-coverage qui va permettre d'évaluer la qualité de nos tests. Donc, Comment ça marche le mutation testing euh, C'est un outil, que, comme le code-coverage, qu'on va brancher sur notre code et qui va euh, générer des mutants. Donc, Grosso modo, un mutant, c'est quoi C'est une version du code modifié. Donc, il va prendre notre code, faire une petite modification, puis après il va lancer les tests et regarder les résultats des tests, voir ce qui se passe et puis après commencer recommencer, c'est-à-dire faire une autre modification et relancer les tests, faire une autre modification et relancer les tests. Donc il y a deux solutions soit euh, les tests échouent, si on a fait une modification, les tests échouent, et dans ce cas-là, on dit qu'on a détecté le mutant, et donc, bah, en tout cas, cette mutation-là n'est pas possible à faire dans le code sans que les tests le détectent, et donc, entre guillemets, cette mutation-là est bien testée. Soit, bah, finalement, les tests n'échouent pas, et donc ils réussissent, et dans ce cas-là, bah, le mutant euh on dit qu'il est toujours vivant. Et grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cette modification-là, on peut l'introduire, et quelqu'un pourrait faire cette modification-là, et elle ne serait pas du tout détectée par les tests. Elle serait peut-être détectée par de la code review, ou par les utilisateurs, une fois que ça arrive en prod, mais clairement, les tests sont incapables de détecter ça. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir prendre ça comme mesure, entre guillemets, positive. C'est-à-dire, ça, on, on sait que c'est bien testé. Euh, donc, un mutant, concrètement, c'est quoi si on reprend euh, notre méthode de tout à l'heure, la méthode ADD, euh, finalement, bah, en fait un mutant ça peut être supprimer euh, un appel de fonction, donc ici le println, et puis on change, donc là, là c'est un code différent, et puis on voit ce qui, on relance le test et on voit ce qui se passe. Donc là clairement c'est pas identifié. Euh, ça peut être bah, simplement changer une condition, donc euh, changer bah, par exemple un supérieur en supérieur ou égal, le remplacer, enfin faire une négation, faire euh, remplacer par une constante, comme ici, et ainsi de suite, et puis lancer les tests et voir ce qui se passe. Euh, et donc, bah là, clairement, c'était pas vérifié non plus, enfin, son, on n'identifie pas ce mutant-là euh, non plus dans, dans, avec le test qu'on avait fait. Donc, clairement, un mutant, c'est ça, c'est... On a notre code initial, on le modifie, et puis on voit ce qui se passe en lançant les tests. Donc, les frameworks de mutation testing, il y en a pour euh, pratiquement tous les langages, et ils arrivent avec des mutations euh, déjà prédéfinies, donc, par exemple sur les conditions, transformer un strict en euh, non-strict, donc euh, inférieur, inférieur ou égal, euh, changer des et en ou enfin faire des négations, donc des égales en différents, euh, changer des, euh, des supérieurs en inférieur ou égal, et ainsi de suite. Euh, changer bah, toute une condition en, euh, en, en constante, et ainsi de suite. Euh, donc on a tout ça. On a euh, donc typiquement ici ça pourrait être ça, on passe d'un strict à un non strict et puis on voit ce qui se passe. Et souvent, ce type de choses-là n'est pas trop testé euh, dans les tests. Euh, donc après, il y a tout ce qui est sur les opérations mathématiques, remplacer un plus en moins, multiplier, en divisé, ainsi de suite, les, toutes les opérations binaires aussi, tout ce qui est incrément, décrément, tout ça. Incrémenté, enfin, incrémenté par 2 par au lieu de par 1, euh, tout ça. Donc euh, typiquement, ici, ben voilà, quand on retourne 16 plus 1, on peut retourner 16 moins 1, et puis on voit va, on va ce qui se passe, si les tests détectent ça ou pas. Euh, on a tout ce qui est changer les constantes, donc souvent dans notre code on va avoir des constantes, des boulins, des valeurs, fin des, des entiers, tout ça, donc remplacés par autre chose, donc des 0 en 1, calculant hein, toutes les conditions d'initialisation de nos boucles, avec les forts et tout ça, on pourrait les changer au lieu de mettre euh, i égale 0, mettre i égale 1, voir ce qui se passe. Euh, tous, les, tous les incréments, changer aussi euh, une variable en, en nul, même mettre des nuls un peu de partout, on fait pratiquement tous des langages d'objets j'imagine. Donc du coup ben voilà au lieu d'avoir. Euh, un objet, on met nul, on voit ce qui se passe. Et puis il y a toutes nos variables aussi qu'on définit. On a souvent une variable euh, qu'on affecte bah, le résultat d'un calcul. En fait, ignorer ce résultat de calcul et juste mettre une constante qui a le bon type et puis voir ce qui se passe euh, là-dessus. Donc, ça, c'est des choses qui sont assez coûteuses parce qu'il y en a énormément, mais euh, ça peut être assez intéressant de voir ce qui se passe dans ces cas-là. Donc, typiquement ici, quand on, au lieu de retourner un, un entier, on va re retourner euh, nul. Donc c'est un petit peu plus compliqué que juste « retour nul euh, ». La raison c'est qu'en fait notre mutant doit absolument être différent du comportement initial si on veut pouvoir le détecter. Donc si, si « existe euh, valait « nul » et que je retourne que « nul » directement, bah, mes tests ne vont pas le détecter, c'est impossible parce que c'est exactement la même chose. Du coup c'est important de dire « si existe est nul, bah, on lance une exception, sinon on retourne nul ». Comme ça on est sûr que peu importe ce qui se passe, le, le, le comportement du code a changé. Et donc, nos tests sont censés euh, le découvrir. Donc voilà, comme je disais, supprimer une fonction par exemple. Euh, et puis surtout, il y a pas mal de frameworks de mutation testing qui permettent de créer ses propres mutateurs euh, pour ben, rajouter des choses. Donc souvent les arrivent avec des, des choses assez basiques comme on l'a montré là, les opérations, les booléens, euh, les, les remplacements par des constantes et tout ça. Euh, mais des fois, on va aller un petit peu plus loin. Notamment, dès qu'on fait de la programmation fonctionnelle, on est à la base de filters, maps, flatmaps, tout ça, et finalement, à l'intérieur, on a assez peu de, de boucles avec les for, euh, les for, if et tout ça, c'est vraiment tout caché dans, dans ces maps et filters, et du coup, euh, bah, ça enlève beaucoup de, de choses à muter euh, là-dessus, et donc on a beaucoup moins de mutations possibles. Euh, parce qu'on remplace des, des structures de code par d'autres et, euh, et du coup les, ça, ça devient un peu moins pertinent. Il faut rajouter ces, des, des mutateurs euh, supplémentaires mais ce n'est pas, pas un problème, souvent c'est possible. Donc en pratique, euh, ça s'apparente pas mal à de la brute force finalement, C'est on a un ensemble de mutateurs qui vont être capables de changer le code et puis on va euh, faire toutes les mutations et vérifier pour chaque mutation un peu euh, les tests. Alors le problème de ça, c'est que vous avez déjà peut-être, déjà en temps normal, des tests qui mettent un peu de temps à s'exécuter. Exécuter tous les tests euh, 300 fois, c'est un peu plus compliqué. Du coup, l'outil de mutation testing, souvent ce qu'il fait, c'est qu'il commence déjà par faire un code coverage euh, et faire de ces tests de mutation uniquement sur les parties couvertes. Parce que de toute façon, les parties non couvertes, ça ne sert à rien, elles ne sont pas exécutées. On va perdre du temps pour ça. Et il va aller plus loin que ça, c'est-à-dire que la... Le code coverage ne va pas être global mais par test en fait, donc pour chaque test précisément il sait quest ce qui va être exécuté. Donc du coup quand il fait une mutation, il va exécuter que les tests qui couvrent cette mutation là. Et donc si on a des tests unitaires assez petits finalement, euh, bon, on va avoir 4-5 tests qui vont être lancés pour une mutation et pas toute la suite de tests euh, à chaque fois. Euh, du coup ça c'est un gros, gros gain de performance pour, pour cet outil là. Après, on a aussi un mode de fonctionnement itératif, ça c'est si on veut euh, travailler sur son poste avec, c'est-à-dire qu'il euh, va lancer une première fois euh, toute l'analyse et puis identifier, euh, sauvegarder l'état, et ensuite euh, voir que, quels sont les fichiers qui ont été modifiés et lancer euh, la mutation de testing uniquement sur ces fichiers-là, ce qui permet d'avoir un, un cycle pas trop long. Euh... Donc c'est quand même une technique qui permet d'aller... enfin. Euh, qui permet de vraiment vérifier euh, très précisément la couverture de, de notre euh, code base, enfin le, la qualité de nos tests pour pour, pour notre code, et euh, ça peut permettre d'aller assez loin, tous les morceaux de notre code base ne méritent peut-être pas ça, donc du coup ce qui peut être intéressant c'est de mettre ça uniquement sur les parties critiques du code, après on peut toujours l'étendre, mais au début en tout cas, ça permettra d'avoir beaucoup moins euh, de choses à régler, beaucoup moins d'erreurs, euh, et tout ça, et vraiment améliorer euh, significativement euh, la qualité. Euh, là-dessus, et du coup aussi bah, le temps d'exécution forcément, puisqu'il y aura moins euh, d'éléments intérieurs. Et enfin aussi, regarder quelles sont les mutations qu'on veut, donc euh, je vais parlé de pas mal de mutations, il y en a qui sont qui arrivent activées par défaut, il y en a qui sont désactivées par défaut, notamment par exemple le fait de remplacer une, euh, une variable par, par une constante, euh, enfin par une constante euh, du même type, euh, parce que ça en fait il y en a beaucoup trop, et du coup ça mettrait beaucoup trop de temps à, à s'exécuter. Euh, donc voilà, essayer de tuner ça, quelles sont les mutations intéressantes qu'on qu qu va voir ou pas, pour, euh, pour des questions de performance, c'est vraiment le, le principal problème de, de cet outil-là. Donc concrètement, euh, si on regarde comment ça se passe, donc ici j'ai une méthode euh, qui calcule le prix global à partir d'une liste, euh, liste de prix. Donc grosso modo c'est simple, c'est juste la somme de tout ça. Euh, donc on somme tous les prix et ça donne le total. On va juste rajouter deux règles, c'est-à-dire que si ça dépasse 50, bon, on va faire 10% de réduction. Et euh, si ça dépasse, si on a plus de 5 prix, on va rembourser l'élément le moins cher. Et puis si on a plusieurs réductions qui s'appliquent, bon, on va prendre que la, la plus favorable, mais on va en prendre qu'une seule. Au gros mousse code là fait ça, c'est du code Java. Euh, je pense que ça va, il se lit pas trop mal. On a les fonctions somme et mine, euh, qui font somme et mine, euh, que j'ai codé ailleurs et que je mets pas dans les slides. Mais euh, voilà, c'est plutôt simple. Euh, du coup, bah, on a ce code-là et on va commencer par écrire un premier test. Donc, Par exemple, le cas nominal de j'ai quelque chose qui ne trigger aucune, euh, aucune réduction. Donc j'ai quatre éléments qui font moins de 50 et avec un total de 24 et puis c'est censé donner ça. Donc euh, je lance ce test-là et je lance le rapport de mutation testing. Et là, il me dit j'ai 48% de line coverage avec ce test-là et 35% de mutation coverage. Euh, donc ces 35% et 48% ne sont pas du tout liés, ça, ça dépend de, de, de plein de choses. Ça peut être en dessous au-dessus, c'est pas, pas vraiment la, la question. On voit déjà avec un test, on a pratiquement 50% de la average. Par contre, on a 11 mutants qui ne sont pas tués. On voit ici euh, 6 sur 17. Donc Dans le rapport test, on va avoir tous les mutateurs actifs. Donc C'est vachement important, parce qu'en fonction de ceux qui sont actifs ou pas, on n'aura pas les mêmes choses. Et les tests qui ont été pris en compte, donc ici bon, on n'en a qu'un pour l'instant. Et finalement le rapport, il ressemble un peu à un rapport de, de test coverage. Donc à gauche, on a ben voilà, le code avec ben, les lignes en vert, c'est-à-dire où, où soit il n'y a pas eu de mutants, soit tous les mutants ont été tués. Et euh, en rouge, ben là où il y a des problèmes. Et donc on voit dans la marge, euh, ici, le, le 2, le 1, où c'est euh, finalement le nombre de mutants par ligne qui ont été générés. Et donc en dessous, ce que moi j'ai mis à droite, on a la liste de tous les mutants qui ont été générés et de leur état. Donc on voit le premier, c'est Change Conditional Boundary, euh, ligne 9, donc grosso modo, au lieu du supérieur ou égal à 50, il a mis strictement supérieur à 50, et ça a survived, donc ça veut dire que ben, ça peut être identifié par le test. Forcément, on n'est jamais rentré dedans. En revanche, le euh, negative conditionnel, donc il a mis bah, strictement inférieur à 50, et donc ça, dans notre test, bah, du coup, on est rentré dans, dans cette condition-là, on a fait un discount de 10%, là où on n'aurait pas dû, et donc le test qu'on a écrit a identifié que ce, ce mutant-là n'était pas correct, et donc, euh, il a été killed. Ensuite, euh, sur le troisième test, on voit euh, « Replace double multiplication euh, with division » et on voit « No coverage ». En fait, euh, bah avec le seul test qu'on avait, on n'est jamais rentré à l'intérieur de, de ce if. Donc du coup, on n'a pas de coverage euh, sur la partie discount. Donc grosso modo, il, il liste qu'il y a un mutant possible ici. Par contre, il n'a clairement rien fait avec. De toute façon, il n'aurait pas été identifié. Donc après, on a d'autres mutants euh, qui ne sont pas identifiés. Du coup, une fois qu'on a ça, bah, qu'est-ce qu'on peut faire bah, Tout simplement, bah, rajouter plus de tests pour euh, tuer plus de mutants. Donc le deuxième test, on va bah, trigger par exemple le premier discount qui est supérieur à 50. Donc ici, on va avoir un total de 60 et on s'attend à 54 comme résultat au lieu, de, au lieu de 60. Du coup, on passe euh, un peu plus de, de line coverage et surtout à euh, deux mutants de, de plus qui, qui ont été tués. Donc, grosso modo, les deux mutants qui ont été tués, c'est euh, bah, la multiplication qui a été remplacée par une division, euh, puisque du coup maintenant c'est complètement différent. Et euh, l'autre, c'est euh, remplacer la soustraction par une addition. C'est-à-dire qu'à la toute fin, la return euh, total moins discount, avant dans tous les cas, on avait zéro. Donc comme mettre une addition, une soustraction, ça ne faisait pas de différence. Ici, dans un des tests, on n'a euh, bah, pas zéro, c'est-à-dire. Et donc du coup bah, maintenant, quand on le remplace... Euh, on, a pas de, on, a pas de on a une différence, et du coup le mutant ne peut, peut pas survivre. Et on voit aussi à la, à la toute fin, le, le dernier mutant, où il a essayé de remplacer ben, le return total-discount moins par un euh, return nul, ou euh, lancer d'exception si jamais euh, ce n'est pas le cas. Donc ça, ça avait déjà été tué dès, dès la première fois, euh, parce que ben, du coup on testait qu'on avait bien, euh, je crois, 24 comme résultat, et donc quand on renvoie nul, ça ne marchait plus. Donc du coup bah, on, va, on va continuer et essayer de tuer un peu plus de mutants, donc on va passer dans la deuxième condition, le deuxième discount, euh, où on va avoir plus de 5 éléments euh, dans, dans la liste. Par contre on va faire attention de rester en dessous de 50 pour avoir, isoler les, les différents cas. Et donc là du coup on passe à euh, beaucoup plus de mutants tués. Euh, la raison c'est surtout parce que du coup on, a fait, on rentre dans le, euh, le min, dans la fonction min, que du coup je ne vous ai pas du tout montré là, mais qui n'était jamais appelé avant. Et donc voilà, donc on a pas mal de mutants tués en dehors du code que je vous montre. Mais concrètement, ici, on a un mutant de plus de tués. C'est-à-dire que la ligne 14, euh, ici, le min price, bah, quand on le change, bah, c'est différent. Parce que bah, maintenant, au lieu de prendre le, le, minimum, on prenait, on prenait le, le maximum, on prenait le minimum. Et du coup, euh, il, a, il a su identifier ça. Et du coup, euh, ce qui nous manque, on voit que ce qui nous manque ici, c'est ce que... Et donc souvent, en fait, je trouve que les, les tests, on s'arrête à peu près là. C'est-à-dire qu'on a fait la condition nominale, les différents cas, éventuellement les combinaisons, quand c'est un peu plus compliqué que ça, et si on n'a pas trop de combinaisons. Euh, les combinaisons, on peut déjà commencer à en oublier pas mal, ce, selon les cas. Mais en général, on s'arrête là, et on voit que finalement, moi j'ai assez rarement vu des hum, conditions limites testées. Euh, et parfois, ça peut être assez important. Donc ici, typiquement, le 50 et le 5. Euh, ici, on ne on les a pas testés. Donc du coup, bah, on va faire ça, on va créer un test, on va bah, faire ces conditions limites. Donc idéalement, il aurait fallu créer deux tests euh, pour chacun. Pour l'exemple ici, je fais un seul test qui a, qui a les deux. Pour le mutation testing, ça ne change rien. Et donc du coup, là on voit qu'on tue euh, deux mutants de plus euh, avec, euh, avec ce, ce nouveau test. Et donc sans surprise, bah, c'est les deux conditions limites euh, que, que, que j'ai vraiment ciblées là-dessus. Et on voit qu'il reste toujours un mutant, et, euh, et si on réfléchit un peu, en fait, je ne vais pas pouvoir le tuer celui-là. Ce qui me dit euh, « Chant Condition Boundary », donc grosso modo, au lieu du euh, « min price strictement supérieur à discount », il le remplace par un « min price supérieur ou égal à discount ». En fait, le problème, c'est que dans ce cas-là, c'est un peu un cas particulier, c'est que quand ce qui change, c'est le moment où c'est égal. En fait, avant, donc quand ce n'est pas égal, bah en fait, il sort et il ne fait rien, il ne rentre pas dans la condition. Maintenant, quand c'est égal, il rentre dedans mais finalement, vu qu'il y a juste une affectation de l'un dans l'autre, ben, quand on affecte deux trucs qui sont égaux, ça ne change rien. Et donc du coup, l'exécution change, parce que dans un cas, on rentre dans la branche, et dans un autre cas, on ne rentre pas dans la branche. En revanche, le résultat ne euh, change pas, et donc ce mutant-là, on n'arrivera pas à le tuer. Euh, clairement. Donc il faut euh, soit changer un peu la structure du code, réfléchir un petit peu à ça, euh, C'est n'est pas évident, et donc des fois, on peut se retrouver avec des mutants qu'on n'arrive pas, qu pas à tuer. Donc si jamais ça vous intéresse, il euh, y a tout ce source code là sur mon github euh, donc en java, en Scala et en javascript. Si vous voulez vous amuser à faire euh, d'autres langages, vous pouvez m'envoyer des PR euh, là-dessus. Il y a ça, il y a d'autres choses, vous pouvez un peu regarder, ça, ça vous donne des exemples de projets avec euh, du mutation testing dessus et voir un peu comment ça se passe. Euh, du coup, mutation testing, je vous ai dit au début, c'est assez simple à mettre en place. Euh, clairement, c'est assez cool, c'est vraiment comme du, du test coverage. Donc grosso modo, pour Java, il y a un framework qui s'appelle P-Test qui est le plus connu dans, dans, dans le monde Java. Et c'est plutôt simple, c'est juste un plugin à rajouter dans son pom.xml, qui va rajouter un, un goal maven et puis après on a juste à le lancer avec, euh, avec ce goal-là. Et ça va générer du coup un rapport de mutation testing euh, complet. Donc, bien sûr après le plugin peut avoir beaucoup plus d'options et de configuration, mais euh, la, la configuration minimale pour que ça marche et lancer un rapport euh, c'est pas plus compliqué que ça. Dans le monde Scala c'est pareil, donc ici on a un plugin SBT, donc le, le, la librairie c'est ScalaMu. Euh, donc voilà on a juste ajouté le plugin SBT et puis lancé SBT avec le, le, le bon euh, le bon goal. Alors P-Test en fait fonctionne sur la JVM, donc pourrait fonctionner avec du Scala, le problème, c'est que Scala ce génère beaucoup de, de classes et de, de codes supplémentaires. Et Du coup, faire du mutation testing, parce que PyTest, en fait, fonctionne au niveau bytecode, euh, faire du mutation testing sur du code généré, c'est pas hyper intéressant. Euh, du coup, c'est un peu les limitations de, de PyTest avec les, les langages JVM qui, qui, qui génèrent du code pas mal, euh, notamment Scala. Mais sinon, on peut l'utiliser avec n'importe qui sur JVM. Scamu du coup, règle ces problèmes-là. Euh, dans mon JavaScript, il y a Striker qui est, qui est vraiment pas mal. Donc là, il était découpé en plusieurs modules, donc il faut en installer plusieurs. Euh, puis quand on les installe, il nous pose des questions un peu à la, la Yeoman où on nous demande ce qu'on a et, et machin. Et du coup, ça génère le fichier de configuration euh, qui est tout con. Et puis après, il suffit juste de le lancer pour euh, bah, qu'il puisse découvrir euh, les, le, le code et les tests et euh, générer son rapport. Et puis bon, il y en a pour plein d'autres langages, euh, je n'ai pas exploré plus que ça, mais euh, clairement euh, je pense que tous les langages ont leur framework de mutation testing. Alors à chaque fois c'est des frameworks différents, donc il faut connaître les features, ils ne sont, sont pas tous pareils, mais euh, les principes sont, sont vraiment très similaires. Euh, donc, En conclusion, euh, c'est vraiment un outil facile à mettre en place, euh, vous l'avez vu avec les, les code d'installation, Enfin, je ne vous ai pas menti, il n'y a vraiment rien de plus que ça à mettre. Vous pouvez aller voir sur mon, mon repo GitHub, j'ai fait d'abord tout le code et après j'ai fait un commit juste pour ajouter la partie mutation testing. Vous pouvez aller voir ce commit là, il euh, n'y a vraiment rien dedans. Euh, donc ça c'est cool, c'est très facile à tester, vous pouvez arriver demain, sur votre, fin, demain sur plutôt lundi sur votre projet, et, euh, et, et l'installer, régénérer un rapport, voir ce que ça donne. prenez pas trop peur, la première fois c'est toujours un peu flippant. Mais euh, clairement, il n'y a, a pas de difficulté, il n'y a pas besoin de modifier sa code base, pas besoin d'introduire plein de choses, pas besoin de pas trop d'impact, et du coup c'est assez, assez sympa ce côté-là. Vraiment comme du test coverage en fait, enfin, c'est vraiment très similaire. Si vous avez mis du test coverage, vous avez vu, c'est pas intrusif dans, dans le projet. Euh, donc pour moi c'est un meilleur test coverage, grosso modo, euh, et surtout un test coverage qu'on peut lire euh, plus positivement, c'est-à-dire que le test coverage finalement on sait pas trop ce qui, ce qui va bien. On sait ce qui va pas, mais on sait pas trop ce qui va bien. Ici on sait que toutes ces choses-là vont bien, euh, et que toutes ces autres choses-là vont pas. Après, à voir si on veut les fixer ou pas, des fois, créer tous, ces, tous les tests nécessaires à tout fixer, c'est un peu trop coûteux par rapport au gain que ça peut apporter. À euh, chaque fois, ça n'oblige pas à fixer les mutants, mais au moins, ils sont identifiés et on le sait. Euh, contrairement à la test coverage, ben, c'est impossible à gonfler. tourner. C'est-à-dire que la test coverage, c'est facile d'avoir beaucoup de coverage sans rien tester. Euh, ici, bon, ben, clairement, les mutants, s'il si est détecté, il est détecté. Quoi. Enfin, les tests l'ont identifié. Euh, et ça, c'est cool. Euh, donc ça permet vraiment de tester ces tests et avoir euh, un outil qui nous dit voilà, t'en es là, t'as potentiellement tous ces trous-là euh, dans, dans ta couverture de test. C'est intéressant. En revanche, c'est vraiment principalement pour les tests unitaires. On va pas trop tourner des tests d'intégration ou du high ou autre euh, avec ça, euh, pour, pour des raisons de perf principalement, euh, parce que plus on monte dans les abstractions de tests, plus ces tests sont coûteux et plus les tests euh, vont mettre en jeu beaucoup de code. Donc du coup, on va avoir, les tests vont être joués beaucoup plus de fois, et sont beaucoup plus coûteux. Euh, du coup, c'est pas idéal, donc c'est vraiment plus pour effectivement la qualité des tests unitaires. Euh, donc des fois, on peut tomber sur des mutants impossibles à tuer. Euh, donc bon, je n'ai pas trop de, de solutions là-dessus euh, à proposer, mais euh, voilà, il faut juste le savoir. Après, c'est comme le test coverage, le but c'est pas d'avoir 100% non plus, euh, c'est juste d'avoir un indicateur et de regarder un petit peu, euh, de regarder un petit peu ça. Euh, ça c'est le gros point euh, rouge de la technique, c'est que c'est long à exécuter, euh, donc il y a plein de techniques pour le rendre pas si long que ça, euh, on peut l'utiliser en local euh, avec le, la partie incrémentale, euh, on, on recommande plutôt de le mettre en CI, euh, et du coup bon, bah, voilà, ça met un peu de temps à s'exécuter mais, euh, mais voilà, un peu comme les tests d'intégration souvent. Euh, moi il y a un petit biais que j'ai trouvé, c'est que finalement euh, les mutants qui ne sont pas tués c'est des cas très très spécifiques genre par exemple Plus qui a été transformé en moins ou des choses comme ça et du coup on a tendance à créer un test pour tuer ce mutant là et du coup faire du, des tests qui sont très couplés au code parce que très focus sur un mutant en fait euh, qui, a été, euh, qui a été tué euh, et euh, alors on n'est pas obligé de le faire mais il faut arriver à toujours garder un peu ce recul là où euh, ok on veut fixer un truc très précis dans le code parce qu'on a vu qu'un mutant n'était pas tué mais quand même toujours bien se dire et se rappeler qu'on ne veut pas trop avoir de couplage entre le, le, les codes et le, les tests, et du coup essayer de faire un truc assez générique là dessus euh, c'est pas, pas un biais de l'outil mais c'est une petite incitation qui, qui, que ça nous donne euh, donc voilà, j'ai terminé. Euh, vous pouvez retrouver les slides de la présentation sur bitlist slash mutation testing. Vous aurez les liens, euh, tout ça. Euh, donc si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Questions Ouais. donc du coup la question c'est comment limiter le scope euh, de mutation testing Ouais, clairement. Euh, en fait ça c'est quand tu configures ton, ton outil mutation testing, donc clairement dans PyTest tu peux lui donner le, le package ou les classes sur lesquelles tu veux qu'il s'applique uniquement, mode whitelist, et du coup il ne fera que, que là-dessus. Euh, je pense que dans un premier temps c'est bien de de ne pas mettre trop de trucs, de toute façon dans tous les cas tu auras plein de trous de partout parce que bah, quand tu découvres un nouveau outil comme ça c'est enfin, très probablement, peut-être que ce n'est pas, pas le cas mais euh... du coup effectivement commencer sur un petit scope euh, très important et puis élargir en fonction éventuellement quoi. mais euh, clairement es, les outils sont, sont prévus comme ça où tu peux vraiment spécifier euh, bah, les... typiquement en Java ou en ce cas là c'est le package ou euh... peut-être la classe mais au moins le package euh, que, que tu veux tester, enfin le ou les packages euh, évidemment euh, bon, c'est bon, la partie euh, dossier, euh, tout ça. Mais clairement, on peut limiter, et c'est un, un conseil au début. Ouais. D'autres questions On va aller voir. Est-ce qu'il est possible de donner euh, des noms d'outils de mutation testing Oui euh, donc, je vous en ai donné trois et j'en ai cité quelques autres. Euh, donc, je sais pas, après, ça dépend des, des langages. Euh, je suis pas allé tout, tout voir, mais euh, du coup, il y en a pas mal si vous remontez dans les slides. Euh, donc, voilà, pour euh, euh, Pytest en Java, euh, vraiment, c'est celui, celui qui ressort, euh, qui est assez avancé, qui, qui est vraiment cool, il a pas mal d'options. ScalaMu que je trouve très bien, euh, Striker aussi qui est, enfin vraiment en Javascript j'ai l'impression que Striker c'est un peu le, le plus présent et j'ai discuté avec le mec qui fait Stryker, euh, il prévoit de faire du .net et du Scala bientôt, euh, donc j'ai l'impression qu'il est assez actif là dessus, euh, c'est assez cool. Bon euh, voilà, après ceux-là je ne les ai pas testés, euh, donc je crois que j'ai à peu près pris la plupart des gros langages. Euh, probablement que les autres aussi. En C, on m'avait parlé d'autres outils, donc euh, clairement il y en a pas mal. Mutant intuable, ne peut-on pas configurer un mutant comme faux positif euh, Alors, ça, je l'ai pas vu dans les, dans les outils. Euh, ce serait une feature intéressante à rajouter. Le côté, ben, en fait, ce mutant-là, ignore-le, euh, il va revenir, je pourrais pas le. Voilà, juste pour éviter de polluer le rapport euh, avec tout ça. Euh, ouais. Moi je ne l'ai pas du tout vu encore euh, cette feature là dans, dans ce que j'ai fait mais euh, clairement ce serait intéressant. Euh, intégration de p dans Jenkins, oui, euh, oui oui bien sûr, il y a des plugins, euh, Jenkins, des plugins sonar, pour euh, ben, j'ai regardé pour P-Test, Scalamu et, euh, et Striker. Euh, donc clairement voilà, ça peut s'intégrer facilement dans, dans Striker. Deux, pardon, dans, dans Jenkins et, euh, et dans Sonar éventuellement. Peut-on ignorer les mutants non pertinents si j'ai répondu. Euh, Compatible avec BDD euh, Je ne sais pas. Euh, grosso modo, la, la question, c'est faut que l'outil mutation testing sache comment lancer les tests. En fait, c'est vraiment ça le, le truc. Et sache du coup euh, interpréter le résultat des tests. Euh, du coup, ça dépend comment les tests BDD sont lancés. J'imagine avec Cumber. Euh, donc, ça, je sais pas, j'ai pas testé, honnêtement. Euh, après, il y a peut-être moyen de lancer les, les tests euh, Cucumber via un test unitaire spécial qui ferait juste le lancement de ces trucs-là et qui faille ou pas, machin. Et du coup, ça intégrerait ce, ce truc-là comme ça. Peut-être que c'est déjà possible sans aucun problème, en fait, et que pas besoin de se prendre la tête. Euh, je n'ai pas trop regardé, mais vraiment, la, la, la question, c'est. Euh, c'est. Voilà. <rire> Bienvenue. Les gens qui font les réponses, c'est génial. Euh, ouais. Euh, effectivement, la, la, la, la vraie question, c'est euh faut que l'outil de mutation testing soit capable de lancer les tests et de regarder le résultat des tests. Euh, après, euh, clairement, si on lance tous les tests euh, BDD avec un test unitaire, euh, quand il va runner son coverage au début, euh, bah, du coup, ce test unitaire-là va couvrir tout. <rire> Donc, il va le lancer à chaque mutant. Et vu que ce test-là, ça va être super long parce qu'il fait tous les tests euh, BDD, ben... Bah, Niveau père, ça, va, ça risque de ne pas être terrible. Euh, après, euh, on peut faire autant de tests unitaires qu'il y a de tests que, enfin, bref. On, peut, on peut trouver des feintes. Euh, et autant, ça marche déjà de base, donc on se prend la tête pour rien. Euh, mais ouais, j'ai pas trop testé ça. D'autres questions Ouais Alors ça remplace oui, euh, oui et non, grosso modo la couverture de code est intégrée euh, à l'intérieur donc euh, tu, tu peux complètement le remplacer. Après tu peux avoir envie de le garder à côté parce que tu as déjà d'autres intégrations avec ta couverture de code, tout ça, euh, mais clairement. Je peux vous montrer euh, les rapports euh, générés, donc ça c'est un, un rapport p euh, sur ma classe démo, donc ça ressemble vraiment à un rapport de code coverage, euh, on a ben, voilà, line coverage, mutation euh, coverage. Et puis on a ben voilà les packages, ici donc pour ce package là, ben, on a ces trucs là, et ici la classe. Et donc j'ai euh, ben voilà mon code avec les, les mutations qu'il y a eu sur cette ligne là. Euh, tout ça, on voit les mutations en dessous, les mutateurs euh, qui ont été impliqués et euh, les tests. Donc là j'avais que trois tests sur celui-là. Donc ça c'est euh, le rapport ptest. test puis on a le rapport euh, striker. Euh, donc voilà, qui ressemble, euh, enfin qui a pas le même style CSS, mais qui, qui ressemble. On a euh, voilà, tous nos fichiers, euh, le, le mutation score, euh, et ici, quand on rentre dedans, on a bah, voilà, notre code avec euh, bah, les différents mutants. Donc ici, c'est le mutant 2, ou euh, binary expression, et donc là, on a tous les tous les euh, là donc, voilà, on explore. Et euh, ScalaMu, ça ressemble à ça. On a, donc ça ressemble un peu à, à test. On peut explorer euh, les différents packages et classes. Et puis ici, on a euh, notre euh, truc. Et donc ici, tous les mutants. Euh, tous les mutants. Et donc, en fait, on voit qu'en fonction des, des, des langages, on n'a pas du tout les mêmes mutants. Ça, parce que bah, je n'ai pas changé les paramètres par défaut. Du coup, les, les frameworks viennent avec plus ou moins de, de mutants et de choses euh, différentes. Euh, voilà, notre question Une fois, deux fois, trois fois. Ok, ben bah merci bien.